السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ أعزائي المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي وكفى التلاميذ المتعترين في مادة اللغة الفرنسية خصوصا لنا الكتور لكم هذه السلسلة من الفيديوهات الحصرية على قناة جيكو منك تيفي لكي تتخلصوا بشكل نهائي من مشاكل القراءة Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers élèves de la classe de CP et aussi de CE1 et d'autres élèves qui souffrent euh, de la lecture et ne savent pas comment lire soit les mots, soit les phrases, soit les textes. Voici donc une série de vidéos qui vont vous aider à améliorer votre euh, aptitude mm -hmm. et votre compétence en lisant euh, soit les mots, soit les phrases, soit les textes. D'accord Allons-y, on va découvrir ensemble la vidéo d'aujourd'hui. Je découpe les mots en syllabes. Voici donc la première activité, comme l'exemple de banane. Banane. Alors, euh, re renard. Renard. Tête, tête, garçon, garçon. Renard, tête, garçon. Médicament, médicament, médicament. Avion, avion, cadeau, cadeau. Alors, euh, renard, tête, garçon, médicament, avion, cadeau. Ici, euh, je forme les mots. Voici euh, les syllabes. Ma, ne, si, ne, si, ma. Pardon. C ni, ma. On dit c'est si, ne, ma. Cinéma. Si, Beau, voilà. Beau, voilà. On dit la, va, bo. La, va, bo. Lavabo. Par exemple, on dit salade, salade, salade, salade. Cinéma, cinéma, lavabo, lavabo, salade. Voilà. Et une autre activité de la lecture, je forme des phrases. Voici des mots. Le, une, chat, souris, attrape. En désordre, qu'est-ce que je dois faire Tout simplement... <coughs> je dois mettre en ordre, comme l'exemple de le. Oui, chat, mm, attrape, c'est le verbe. Une, souris. Voilà. Le chat attrape une souris, c'est la même chose ici. Petite Sophia achète une poupée. Alors on dit Sophia achète... Une, c'est le déterminant. Petite poupée. Voilà. Et voilà, vous avez compris maintenant. Renard. Banane, renard, tête, garçon. Médicament, avion, cadeau. Alors maintenant, je suis comment lire les mots à partir des syllabes. Regarde banane, renard, tête, garçon, mais avion, cadeau. D'accord C'est comme ça euh, qu'il faut lire. Euh, c'est néma, c'est néma, la va -po, la va -po. Euh, salade salade voilà et enfin les phrases comme l'exemple de le chat attrape une souris le chat attrape une souris sofia achète une petite poupée sofia achète une petite poupée voilà c'est tout pour le moment j'espère que cette séance était bénéfique par la plupart des élèves Merci beaucoup, à très bientôt.